Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce petit Halo Culture. Si vous avez déjà joué à Halo, et plus particulièrement à Halo 2, vous avez très certainement croisé les gardes d'honneur. Un garde d'honneur est une unité de l'Alliance Covenant qui ne fait pas partie de l'armée de cette dernière. Les gardes d'honneur sont une unité dont la seule mission est de protéger le Haut Conseil et les hiérarques de l'Alliance Covenant. Cette garde est composée des meilleurs guerriers. Les Sanghelis, véritable nom des élites, étaient les seuls détenteurs de ces places. rôle détenu ensuite par les Brutes suite au grand schisme à la fin de Halo 2. Les gardes d'honneur sont facilement reconnaissables avec une armure travaillée et stylisée. Ils possèdent une armure avec une prédominance de rouge ou de orange décorée de pointes et de motifs. Les gardes Brutes possédaient en plus un drapeau rouge sur leur épaulière gauche. Ils sont munis d'un bâton énergétique, une arme de prestige marquant leur randonneur. Le bâton énergétique est une arme mesurant plus de 4 mètres de long et dotée d'un pic tout aussi travaillé que les armures qui l'accompagnent. L'arme est parcourue d'une énergie crépitante. Ce bâton énergétique est pour autant utilisé uniquement lors des cérémonies, l'épée à plasma étant plus maniable et préférée au combat. Comme indiqué au début de la vidéo, c'est dans Halo 2 où nous avons la possibilité d'en affronter. Ils sont présents dans de nombreuses cinématiques mettant en avant l'Arbiteur et nous les combattons lorsque le Major 117 affronte le Prophète du Regret. Nous les affrontons à nouveau plus tard dans le jeu alors que nous nous retrouvons en pleine guerre civile covenante. Malgré que les Brutes aient pris le poste de garde d'honneur, on peut une dernière fois retrouver des élites marquées de cette armure autour du mausolée de l'Arbiteur. A la fin du jeu, face à l'assaut conjoint de l'Arbiter et de Johnson, vous aurez également l'occasion d'affronter des gardes d'honneur brutes cette fois-ci. Après le grand schisme, et dès Halo 3, les gardes d'honneur semblent avoir complètement disparu. La protection rapprochée de vérité se faisant par des brutes au gradé. Après la chute des covenants, on considère la garde d'honneur comme ayant bel et bien disparu. On peut malgré tout retrouver des armures de la garde d'honneur portées par de fiers Sangeli en mémoire de leurs frères et aux exploits qu'ils ont pu mener. Comme par exemple Horda Valsham, élite placée dans la garde rapprochée de Ledvolir en mars 2559. On le retrouve dans la seconde bataille de l'Arche dans Halo Wars 2 au sein donc des Parias. Pour terminer ce Halo Culture, il vous amusera peut-être de savoir que dans l'édition limitée de Halo Wars premier du nom, on peut retrouver un skin donnant aux apparitions un aspect rappelant la garde d'honneur. Et sur la Master Chief Collection, vous pourrez retrouver un avatar élite muni de l'armure en activant le Terminal 5 dans la mission Attaque la salle de contrôle. Ça, c'est juste pour les fans qui adorent les gardes d'honneur, c'est cadeau je sais que les élites sont une des espèces préférées des joueurs et les gardes d'honneur tiennent une place importante dans le cœur des fans de Halo 2. Il était temps d'y consacrer une petite vidéo histoire de les mettre en avant. J'espère que ce Halo Culture vous a plu. N'hésitez pas à indiquer des sujets que vous voudriez voir arriver sur la chaîne. Il y en a plein en stand-by, mais on les rajoutera sur la liste des priorités. En attendant, vous pouvez aussi aller sur le wiki Halo pour en apprendre plus sur l'univers de Halo. On se retrouve très vite pour parler d'Halo. Et quant à moi, j'ai plus qu'à vous dire, viva l'eau